Cours de potion du professeur Severus Rogue, le polynectar. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin de la cicimbre, des polygonomes, des sangsues, des chrysopes, de la peau de serpent d'arbre du Cap, de la corne de bicorne, un cheveu de la personne dont on souhaite prendre l'apparence. Voici comment faire. Première partie. Ajoutez trois mesures de six cimbres dans le chaudron. Ajoutez deux bottes de polygonome dans le chaudron. Mélangez trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre et laissez bouillir 60 à 80 minutes. Par la suite, ajoutez quatre su dans le chaudron. Ajoutez deux chrysotopes dans le mortier. Écraser le pilon jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. Ajouter deux mesures de chrysope dans le chaudron et faire chauffer à feu doux pendant 30 secondes. Dans la seconde partie, ajoutez trois mesures de peau de serpent d'arbre du cap. Ajouter une mesure de corne de bicorne dans le mortier. Et écraser finement. Ajouter une mesure de cornes de bicorne écrasé dans le chaudron. Faire chauffer à une température élevée de 20 secondes. Agiter votre baguette magique et très important. laisser bouillir pendant 1080 minutes à 1040 minutes.